Il fait tellement chaud, Lexi! Oh. oh! Tellement! Oh, Raconte-moi une histoire, s'il te plaît! Ouf. <rire> Cette chaleur mm. me rappelle lorsque le monde des dinosaures a connu une grande sécheresse. Une... sécheresse? Une sécheresse! <rire> C'est ah. lorsqu'il fait très chaud et qu'il n'y a pas de pluie pendant longtemps. Ah. Très longtemps! Oh! Là, oh! Là, là, là, là. oh là, là. <rire> Comme à tous les jours, oh. les dinosaures herbivores viennent manger au restaurant végétarien de Stella. Oh. Stella a toujours un menu varié de différentes feuilles d'arbres, oh. de buissons et de fruits, et de l'eau fraîche à boire. Oh, miam! Oh, ça me donne faim pour des fruits frais! Ah oh. <rire> oh, oui, moi aussi! Oui. Mais regarde la longue ligne des dinosaures herbivores qui ont faim et soif! Oh. Surtout aujourd'hui, après plusieurs jours de sécheresse, mm -hmm. ils n'arrivent pas à trouver la nourriture fraîche ni de l'eau fraîche nulle part. Oh. Une chance qu'il y a le restaurant de Stella. Eh oui, une chance. Oh. Mais voilà oh. que Stella... Oh. Huh? Oui. Ferme son restaurant. Non. Non. Pourquoi, Alexis? Non. Non. Je sais. Mais c'est ce que se sont demandés les dinosaures. Mais, Brutus, Brutus le Brontosaure, demande à Stella. Mais, qu'est-ce qui se passe, Stella? Nous avons tellement faim et soif! Mais, mais, mais, mais, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Lexie? Mais, mais, mais, mais je n'ai pas pu trouver d'herbes frais, de fruits frais, ni d'eau fraîche. Nous avons besoin de pluie. Tant qu'il n'y aura pas de pluie, le restaurant sera fermé. Oh! C'est trop Oh, je sais. Et tous les dinosaures se sont mis à pleurer. <rire> oh, ils ont tellement pleuré que ça a créé un petit lacto. Leurs larmes se sont évaporées et ont formé des gros nuages gris. Tout à coup, ils éclatent. Une pluie fraîche se mit à tomber et l'eau se répand partout pour aller nourrir la terre. Les herbes et les lacs d'eau fraîche. Ah, oh, fiou et, et, et Stella a ouvert son restaurant! Eh oui! <rire> et tous les dinosaures ont célébré la fin de la sécheresse avec un bon repas. Oui. Et de l'eau fraîche! Ah oh, wow! <rire> Merci beaucoup pour cette histoire, Lexi! Ah! Oh, de rien! <rire> Mais allons manger des fruits frais maintenant! J'ai faim, moi! <rire> Ha <laughs>